Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les trois niveaux d'intention. Lorsqu'une collaboration s'ouvre, un certain nombre d'architectures vont s'installer et avec elles vont naître différents niveaux d'intention. Une intention, c'est un peu comme une balise que l'on jetterait dans la direction que l'on souhaite emprunter et qui donnerait le cap en envoyant des signaux réguliers, nous permettant ainsi de cheminer dans son sens tout en s'adaptant à la réalité du terrain. C'est donc une force invisible qui dirige nos actions en mettant en route des dynamiques qui nous font avancer dans son sens. Par exemple, si j'ai l'intention de prêter attention à ma planète, ça va forcément influencer mon mode de consommation ou la dynamique des projets dans lesquels je m'inscris. Et il en va de même lorsque nous collaborons et que nous nous mettons à l'œuvre autour d'un projet commun. Les multiples intentions en présence influeront sur la dynamique du projet comme sur celle de la collaboration et de l'individu au projet en passant par le groupe, ce sont trois niveaux d'intention qui cohabitent en permanence. L'intention personnelle, l'intention de projet et l'intention sociale. Éclairer ces architectures invisibles, les identifier, les nommer, suivre leur évolution, c'est offrir une compréhension pleine du tableau de coopération qui est en train de se jouer. Les relations s'en trouvent plus conscientes, donc plus assumées et plus apaisées. S'ouvre alors une possibilité de coopération, où la motivation est au cœur du projet, où l'on peut passer du devoir à la vocation, et ainsi créer un champ de coopération épanouissant et synergique, tout en restant au service du projet. Voyons comment ces différents niveaux d'intention s'articulent et se nourrissent mutuellement. Commençons par l'intention de projet. Lorsqu'une collaboration se met en route, plusieurs ingrédients vont entrer en jeu. Une rencontre, un prétexte de projet, une direction commune. Et c'est ici que va naître l'intention de projet qui porte la pertinence de ce que nous allons faire ensemble. A ceci va s'ajouter l'intention personnelle. Lorsque j'entre en collaboration, je le fais avec mon énergie de vie et mon élan propre. Ce sont eux qui vont motiver mon intérêt à entrer dans le projet. Et c'est ici que mon intention personnelle va prendre forme. Et de fait, c'est aussi ici que je vais rencontrer les différentes énergies et élans de mes collaborateurs, c'est-à-dire leurs propres intentions personnelles, qu'elles soient conscientisées ou non. Petit à petit, et à partir de là, une intention sociale va prendre forme. C'est la façon dont je souhaite faire ce voyage avec ces personnes, à partir de ce que je vois, en fonction de ce que je sens, ce dont j'ai besoin, envie ou ce dont je suis capable. Et il en va de même pour mes collaborateurs qui nourriront également, petit à petit, une intention sociale, qu'elle soit consciente ou non. Là-dessus, et dans tous les cas, va naître une mécanique sociale. Car un projet, c'est une dynamique avec des éléments qui vont en devenir les rouages. Et dès que la dynamique démarre, les rouages se mettent en route dans le sens où ils sont posés. Et cela à partir de deux angles possibles. À partir d'une prospective, c'est-à-dire décider comment on fonctionne maintenant en fonction de ce que l'on souhaite voir advenir, ou bien en prenant l'angle inverse, c'est-à-dire en interrogeant la façon singulière que nous avons de voyager ensemble dès à présent pour en déduire notre intention sociale. Et de la même façon que l'intention de projet, elle pourra évoluer si le groupe prend le temps de la réinterroger au regard des événements rencontrés sur le chemin. Ainsi, démêler ces différentes intentions et les rendre explicites permet un certain nombre de choses. Repérer leur complémentarité, leur manque à combler, voire même si elles s'handicapent à certains endroits. Cela permet également d'opérer une plus juste distribution des rôles en s'appuyant, le plus souvent possible, sur la zone d'enthousiasme de ces acteurs. Ce qui en retour servira le projet, car lorsque l'on est sur son chemin d'intention profonde, l'énergie déployée est décuplée mais aussi reconnaître l'autre dans son élan singulier, et donc reconnaître sa différence comme une force. Cela se révélera utile dans des moments de créativité par exemple, ou encore pour déraciner le besoin de compétition ou l'expression d'antagonisme, qui sont bien souvent là pour protéger sa propre singularité. Et ainsi révéler et se révéler les tensions de valeurs sous-jacentes au moment où elles apparaissent car en effet, certaines intentions peuvent ne pas ou plus être alignées sans que ce soit directement perceptible. Prenons un exemple. Le magazine sur la décroissance dans lequel je travaille a nouvellement recours à de la publicité, ce qui n'entre pas dans mon référentiel d'éthique de consommation qui guide mon intention personnelle et la pertinence de ma présence dans ce projet. En revanche, c'est utile aux yeux de ma collègue Elsa. En effet, pour elle, la pérennité va primer puisque son intention personnelle est d'informer le plus largement possible à partir de la réalité de notre époque. Sa valeur de résilience n'est donc pas affectée, mais plutôt challengée par cette nouvelle réalité du projet. Des tensions de valeur apparaissent progressivement, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Nous décidons alors d'entamer un travail d'équipe pour affiner la problématique et en profiter pour questionner nos intentions personnelles de projet et sociales. Ce travail nous permet d'apporter une nuance. Le choix publicitaire devra être en accord avec l'objet de notre magazine et la page concernée devra mentionner qu'il s'agit d'un choix opérationnel transitoire. Mon intention personnelle reste ainsi servie et cette nouvelle marche a même permis de faire évoluer notre intention de projet avec la bonification. Tout usage d'un outil de consommation de masse est envisageable dès lors qu'il est accompagné d'un éclairage pédagogique et transparent sur la démarche. Ainsi, Révéler précocement les tensions de valeurs sous-jacentes nous a permis de passer du conflit d'intention à la synergie d'intention. Cet éclairage nous rappelle également à notre souveraineté. Je reste parce que je m'accomplis ou je pars pour mieux m'accomplir. Et je peux ainsi évaluer, en toute souveraineté et en toute clarté, le moment juste pour moi d'entrer ou de quitter un projet sur la notion de mon accomplissement propre. Ainsi, lorsque l'on passe de l'implicite à l'explicite et lorsque les intentions personnelles sont alignées avec l'intention de projet et l'intention sociale, s'ouvre un espace où peuvent se conjuguer zones de confort, d'ambition et de plaisir, l'un étant l'engrais de l'autre. Bon voyage